Chanter de la musique rock sans se faire mal, sans se blesser, c'est le sujet de l'émission du jour. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal, et mon job eh c'est de t'aider à bien chanter, à te faire plaisir, à chanter librement, à développer ta voix. Si tu souhaites recevoir régulièrement mes nouveaux conseils, eh n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est complètement gratuit, et active bien surtout la petite notification en cliquant sur la cloche, ça te permettra d'être alerté à chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos et surtout à chaque fois que je suis en Live, puisque ça m'arrive de plus en plus souvent, et nous pourrons même euh, converser du coup en direct. Alors, euh, pour chanter du rock, voilà, il y, y a un grand mythe qui est euh, de se dire, mais finalement, euh, voilà, les chanteurs de rock ils ont la voix foutue, ils ont la voix cassée. Alors, c'est vrai pour certains, c'est pas forcément vrai pour d'autres. On va clarifier un petit peu tout ça. Je vais t'expliquer, on va aller dans le, dans le détail, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette première vidéo. Alors, euh, c'est un, un mythe un peu, enfin c'est une question qui revient souvent. Euh, moi, je me souviens une fois un, un chanteur qui m'a dit bah, « Moi pour chanter du rock, je bois beaucoup de whisky, euh, je vais dehors quand il fait froid euh, en t-shirt comme ça, je tombe malade et, euh, et ça me casse un peu la voix et euh, voilà comment je fais. » Alors les amis, il ne faut absolument pas faire ça. Euh, on n'est pas obligé de se casser la voix comme on dit pour chanter du rock. Euh, Déjà, première chose, qu'est-ce que c'est que se ce casser la voix Alors, les, les cordes vocales, si tu veux, ne, ne cassent pas. Euh, elles peuvent être abîmées, elles peuvent être altérées, et auquel cas ça va faire un son qui va être modifié. Mais là, on parle de pathologie, d'accord On parle de, de maladie, et nous, ce n'est pas ce qu'on veut pour chanter, on ne veut, euh, veut pas se casser les cordes vocales. Donc, heureusement... Il y a d'autres solutions pour ça. Alors, c'est vrai que euh, dans l'Europe, il y a assez peu d'études. Les études sont très récentes. En France, on pense à, à David Ferron qui a consacré pas mal de temps euh, là-dessus. Euh, mais c'est vrai que voilà, jusqu'à présent, la plupart des études se faisaient sur du champ, euh, du champ clair. Et Donc, le chant saturé, c'est quelque chose qui est utilisé maintenant quand même depuis un certain nombre d'années. On sait qu'il y a des chanteurs qui ont pu faire ça toute leur vie et on sait aussi qu'on n'est pas obligé de se fracasser les cordes vocales pour le faire. Alors, L'idée, ça va être quoi Ça va être de, de, de penser la saturation comme un effet. Tu vois, vraiment comme une guitare que tu vas brancher dans ton ampli. La guitare en son clair, eh bien, elle a un son normal. Et Puis, si tu actives la pédale, la pédale de distorsion, eh bien, ça va te donner une saturation. Et Ça va être pareil en fait pour la voix, c'est-à-dire que tu as ta voix euh, ta voix claire, ta voix normale. et Puis, euh, si tu actives euh, bah, la pédale, si tu actives l'effet, en fait, la technique de saturation, eh bien, ça va te permettre d'avoir euh, une distorsion. Alors, si je te fais un petit exemple. Donc ça, c'est un son qui est saturé, mais tu vois que ma voix euh, parlée n'est pas altérée. Si je m'étais fait mal, bah, ma voix euh, peut-être qu'elle serait un peu euh, en galère. Mais là, ce n'est pas le cas parce que c'est juste un effet que j'utilise. Alors ça, c'est vraiment une des grandes règles. Euh, c'est que euh, quand tu utilises euh, la saturation, si derrière ta voix parlée, elle est altérée, si le son de ta voix, il est modifié, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas de manière optimale. d'accord Ça veut dire que tu es en train de forcer sur tes cordes vocales et du coup, le signe, c'est que quand tu parles, le son de ta voix n'est plus le même. Donc, si c'est le cas, là je t'invite vraiment euh, bah, à vérifier auprès d'un coach euh, ou d'un prof de chant euh, comment tu peux améliorer ta technique de saturation. La deuxième règle, ça va être aussi de pouvoir faire la note en son clair avant de la faire en son saturé. C'est-à-dire que euh, je vois des fois des chanteuses qui me disent « Bon, ben là de toute façon la note, je n'arrive pas à la chanter donc je force un coup. Du coup, ma voix, elle, elle distord et, euh, et puis ça passe. » Ça, ce n'est absolument pas la bonne solution. Il faut que tu puisses faire d'abord la note normale et après si tu veux rajouter l'effet, hein, comme je te l'ai dit, c'est vraiment comme une pédale d'effet sur une guitare. Si tu veux rajouter l'effet dans ta voix, et euh, eh bien euh, là on aura le son saturé. Alors quand je te parle de pédale d'effet, pour pas qu'il y ait de, de, de, de, de, de mésentente, c'est qu'il euh, existe aussi des pédales d'effet pour la voix. Hein, mais là, ce n'est pas ce dont je te parle. Quand je te parle des pédales d'effet, c'est parce que je fais l'analogie avec les guitaristes qui ont des pédales d'effet pour la guitare. Et l'effet dont je te parle là de la saturation comme je viens de te le faire, euh, je le fais euh, sans pédale d'effet. Tu vois qu'ici, il n'y a, a pas de matériel qui modifie ma voix. Alors, la saturation, c'est euh, une technique avancée. Hein? Ce sont des techniques de champ avancées. Ça veut dire qu'il faut vraiment déjà avoir les bases bien en place. Et si... Ok, alors tu as compris dans ces explications que ce n'est absolument pas nécessaire de fumer 40 cigarettes, de boire beaucoup de whisky et de crier fort la nuit par moins 20 degrés pour, pour te casser la voix. Absolument pas, voilà, il y a beaucoup d'artistes qui chantent en voix saturée et, et qui ont une voix claire quand ils parlent eh bien, complètement, complètement clean. Euh, maintenant, euh, on pourrait se poser la question mais quel est l'intérêt d'avoir une voix rauque euh, puisque euh, bah, c'est un timbre de voix voix qui fait partie de certains styles, euh, alors certains n'aiment pas du tout, hein, d'autres apprécient. Et je voulais te parler justement un peu des composantes d'une voix rauque, comment on fait une voix rauque, pourquoi on peut avoir une voix rauque et quel est l'intérêt surtout euh, dans une chanson. Et c'est ce que je te propose eh bien, de voir tout de suite dans ce nouvel extrait vidéo. Alors, avoir une voix rauque, c'est vrai que c'est assez caractéristique de certains artistes et c'est assez apprécié. Ça donne un côté vraiment euh, une voix qui a vécu, euh, une voix qui a de la bouteille. Euh, voilà quelqu'un qui a, qui, a <rire> qui a dû affronter euh, les choses de la vie et euh, qui transcrit ça dans, dans, dans sa voix. Et c'est vrai que voilà, ça donne pas mal d'émotions d'avoir une voix rauque. Alors, souvent, très souvent, les voix euh, rauques sont des voix qui ont été Abîmé par la vie, c'est-à-dire que euh, bah, peut-être un petit peu trop d'alcool, peut-être un petit peu trop d'excès, une voix qui se fatigue, une voix sur laquelle on force et du coup ça donne une voix rauque. Je pense à Joe Cocker par exemple qui, a ce, ce, ce timbre, euh, qui avait ce timbre de voix rauque et lui c'était très clairement le fait d'avoir un peu trop euh, profité de la vie. Euh, maintenant on peut tout à fait avoir euh, un effet comme ça un petit peu euh, granuleux sans s'abîmer la voix et on va vraiment le faire comme un effet. C'est-à-dire qu'on va euh, chanter « normalement », entre guillemets, mais on va truquer un petit peu notre son pour donner cet aspect. Alors cet aspect « voix rock, il y en a plusieurs. Je vais t'en donner un aujourd'hui. C'est celui qu'on peut utiliser avec la friture notamment, ce qu'on appelle aussi le « fry » chez les Américains. Et ça donne une voix comme ça. « Ouais, alors tu vois Ouais, ouais, oh. Donc tu vois, ça, c'est une sorte de petite… Euh, granularité et je peux m'en servir, par exemple, juste au début des phrases. Ou à la fin et ça rajoute un petit, un petit grain quoi dans la voix. Donc, c'est un des effets qu'on peut utiliser pour avoir un petit peu, une voix un petit peu plus grosse. Il y en a d'autres, on pourra voir ça dans d'autres vidéos. Euh, pour faire ça, du coup, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à prendre un son clair et à baisser le volume euh, assez rapidement. Donc, par exemple, si je pars d'un quand je vais baisser mon volume tout en maintenant la note, eh bien, il y a cette friture qui va apparaître. Tu peux le refaire encore une fois. On va ensuite s'entraîner à revenir sur une voix normale. Donc, je démarre comme ça et là, je bascule sur ma voix claire. Ça, ça va me permettre de m'en servir au début de mes phrases. On peut aussi vouloir s'en servir à la fin. Donc, c'est l'exercice qu'on a fait juste avant et on termine la phrase avec cette petite friture. Alors attention à ce que ça ne devienne pas trop rapidement un tic vocal si tu en mets partout. Par contre, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à utiliser pour embellir tes mélodies pour rajouter du grain, comme ça, sur le son de ta voix. Alors... Ok, alors j'espère que ces, ces, ces, ces passages vidéo, ces explications euh, t'éclairent et t'aident. Si tu penses que ça peut aider aussi certains de tes amis qui se posent des questions sur la voix saturée, eh n'hésite pas à leur partager cette vidéo, voilà, si tu leur rendras un, un grand service. Alors, je t'ai promis dans cette vidéo de pouvoir chanter de la musique rock sans se blesser, donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, on va parler même carrément de chant métal. Alors, comment on peut faire, quelles sont les règles en fait, c'est surtout ça, parce que si tu veux, euh, donc il y a, euh, voilà, on, on, on va en parler, il y, a, il, y a, il y a des experts, des spécialistes de la, de la voix métal et de la voix saturée, euh, saturée en général dans, dans tous les styles de, de rock. Mais il y a vraiment des règles, des grands principes à appliquer et déjà si tu utilises ces grands principes, ces grandes règles, même si tu n'as pas encore de, de technique par rapport à ton, à ton chant rock, eh bien ça te permettra d'évoluer et de, de, de chanter dans ton groupe sans te faire mal. Tu vois, Avec les, les, les bons principes dès le départ, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace et beaucoup moins dangereux. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce nouvel extrait de vidéo.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 plein plein plein d'autres euh, euh, courants, euh, je ne vais pas tous te les, te les détailler ici. Euh, mais le point commun de tout cela, c'est que euh, les chanteuses et les chanteurs euh, chantent en saturation, en voix saturée. Donc ça c'est vraiment un effet euh, caractéristique euh, du métal, c'est qu'on a besoin d'avoir euh, une grosse voix, euh, une voix qui tâche, voilà, quelque chose qui est euh,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 cette énergie qui est engagée, et tu vas te mettre à forcer sur tes cordes vocales. Et là, ce n'est pas bon, tu ne vas pas pouvoir en tout cas le faire, le faire très longtemps.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 Voilà ami rockers, euh, ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur la voix rock. Alors évidemment euh, il y a plein plein plein d'autres choses encore euh, à dire. Alors ce sont des choses que je partage régulièrement et que j'envoie euh, par mail aux personnes qui font euh, partie de, de, de mon carnet d'adresses privé de, de chanteurs. Donc si toi aussi tu souhaites recevoir euh, régulièrement eh bien, des conseils, des astuces, des exercices, des tutos pour développer ta voix et pour aller euh, plus loin dans ta technique vocale, eh bien, je te propose de cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Tu auras simplement à, à renseigner sur la page qui va s'afficher ton prénom et euh, une bonne adresse mail pour que je puisse t'envoyer tout ça. Moi, je te dis à très bientôt, merci de suivre cette chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux et je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix. Ciao